Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux interpolations dans Inkscape. Nous allons voir l'interpolation que nous trouvons ici dans extension, gérer à partir du chemin, interpoler. Nous réaliserons donc trois petites illustrations, donc sur une étoile, sur du texte et sur ici une spirale. Nous allons dans fichier nouveau. Nous sélectionnons ici l'outil étoile, donc je clique dessus. Donc je clique, je glisse, alors là j'ai rien du tout, euh, parce que j'ai une étoile avec une opacité à 0 on voit ici, voilà, opacité 0 Donc pour la faire apparaître, euh, je vais faire un petit clic droit et je vais mettre à 100%. Donc Je supprime cette étoile, je recommence, je clique, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. Voilà. Oh, pas besoin d'appuyer sur contrôle, ça ira très bien comme ça. Euh, moi je veux un fond jaune, donc fond jaune, un peu plus jaune. Voilà, et contour rouge, celui-là. Alors pour mettre un contour rouge, j'appuie sur Shift et sur mon contour rouge. Voilà, ceci étant fait, on va dupliquer donc cette étoile. Alors pour la dupliquer, c'est facile. On peut aller cliquer sur ce petit picto, édition, dupliquer ou CTRL D, ou sélectionner notre étoile, cliquer dessus, glisser et appuyer sur espace. On va réduire donc cette étoile, donc j'appuie ici sur la petite flèche de redimensionnement, j'appuie sur CTRL pour garder les bonnes les bonnes valeurs, la bonne homothésie, voilà. Euh, il est important que cette étoile soit derrière, donc pour cela on va cliquer sur ce petit pitot. ou alors sur euh, le clavier page DOWN, je vais cliquer ici pour désactiver le magnétisme qui m'embête un peu, voilà. Je vais changer l'opacité de cette étoile, je vais la mettre à zéro, donc clic droit, Opacité, on va mettre 0, Transparence. Avec l'outil flèche noire sélectionné, je vais faire, je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection. Je vais aller dans Extension, Gérer à partir du chemin, et je fais Interpoler. Donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. On va faire Aperçu en direct pour voir si ça fonctionne. Donc ça fonctionne impeccable. On a nombre d'étapes 65. Méthode d'interpolation, euh, la 1, c'est la mieux parce que je crois que la 2, des fois, elle fait apparaître des petits bugs. Alors ça peut être utile pour certaines illustrations, mais là, moi, je préfère la 1. Euh, bien cocher Interpoler le style, qui permet donc de passer de la transparence au jaune. Euh, on va laisser utiliser le rang d'empilement, dupliquer les extrémités, c'est parfait. Et on fait Appli. Et on va fermer cette fenêtre. Voilà. Donc là, ici, on a notre interpolation. Il nous a gardé les deux objets de départ qu'on peut sélectionner et supprimer. J'en ai pas besoin. Et ça devrait être pas mal. Là, il y a une un petit bug. Alors pour ça, on va aller dans style de contour. Enfin, dans la fenêtre fond et contour, style de contour. Et on va sélectionner ici terminaison arrondie. Et alors là, on ne peut pas le faire. Pour cela, il va falloir rentrer dans le groupe. Là, on a un groupe de 67 objets. Donc pour... Rentrer dans le groupe, euh, plusieurs méthodes, soit on double-clic sur l'objet, plusieurs fois, on est dans le groupe. Mais pour que ce soit plus parlant et plus simple, pour vous, on va aller dans Objet, on va faire apparaître la fenêtre Objet. Je vais agrandir. Ici, j'ai mon groupe de 67 objets. Si je clique sur la flèche et que je clique sur un des objets ici, je suis dans mon groupe. Je suis rentré dans le dans ce groupe-là. quoi Je peux maintenant sélectionner tous mes objets revenir ici dans style du contour et là je peux maintenant activer terminaison arrondie et raccord arrondi et là on voit que le petit bug est réparé et maintenant si je veux sortir de mon groupe euh, soit je double clique à l'extérieur ici, soit je sélectionne ici mon calque 1 et je suis sorti de mon groupe voilà j'espère que c'est clair euh, petite astuce, on voit ici sur mon illustration là que j'ai réussi à avoir un arrondi alors l'arrondi, pour l'avoir, il faut aller dans, ici, les effets de chemin, sélectionner le petit plus, et sélectionner courbé et on fait ajouter. Ce qui nous permet, lorsqu'on clique sur euh, ce petit picto, d'avoir une ligne verte, avec un point de départ ici, hop, un point d'arrivée. Et si je me mets sur la ligne verte, je peux cliquer glisser, de façon à avoir un petit arrondi. Alors là, on voit que ça déforme notre étoile, donc il ne faut peut-être pas trop déformer l'étoile. Je pense qu'on peut supprimer, on va essayer de supprimer la poignée ici, j'appuie sur CTRL, et sur le petit rond ici de la poignée, Hop, et on va courber le départ plutôt. J'ai l'impression que ça préserve un peu plus ici notre étoile. Vous voyez, on ne peut pas non plus trop, trop courber. Hein. Et là, on a... Un petit rond qui permet d'augmenter ou diminuer le la taille de l'étoile voilà là, la largeur elle est à 1,25 ça donne quoi ouais c'est pas mal allez voilà donc ça c'est fait on va maintenant essayer de faire euh, une interpolation sur un effet texte donc sur le texte donc je vais ici sélectionner l'outil texte je clique sur euh, mon document, je vais taper par exemple le texte la june, la monnaie libre, hop, voilà, je vais grossir un petit peu tout ça, je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL et SHIFT, voilà, pour que le redimensionnement se fasse par rapport au centre de mon objet. Je vais changer la police, alors je peux double-cliquer sur ici par exemple la partie noire de mon A, de façon à rentrer dans mon texte, Ici si j'ai double cliqué, même triple cliqué, il me sélectionne tout le texte, ce qui me permet maintenant de changer ici la police. Voilà, je vais choisir par exemple celle-là, Norasi. Euh, je vais mettre un fond, un, un fond rouge par exemple, et un contour orange. Alors là le contour, ce qui est pas, ce qui serait pas mal, c'est de mettre un petit peu derrière mon fond. Donc je fais apparaître la fenêtre fond et contour, style de contour ici, et on va choisir cette option. Voilà, le fond est derrière, euh, le contour est derrière le fond. On peut même peut-être augmenter ici la taille du contour. Alors très important, pour manipuler du texte, une fois que c'est fait, il faut utiliser, euh, il faut convertir notre texte en chemin. Donc une fois qu'il sera converti, on ne pourra plus du tout le modifier. Donc je clique là-dessus. Je vais cliquer sur ce petit pictogramme, le raccourci c'est Shift-Ctrl-C qui convertit l'objet en chemin. Et maintenant on a notre objet, vous voyez on voit tous les nœuds du texte. Important aussi, on va enlever le groupe, donc pour enlever le groupe euh, on va cliquer là-dessus. Voilà. Et on va combiner nos lettres, chemin combiné. Voilà, comme ça on a un seul chemin, on est tranquille. On duplique notre texte, CTRL-D, voilà, je le déplace vers le bas, je réduis la taille, donc CTRL-SHIFT et je clique sur la flèche. Important que le texte soit derrière. Voilà, je mets une opacité à 0. impeccable. Avec l'outil flèche noire, je vais faire un rectangle de sélection, extension, gérer à partir du chemin, interpoler la fenêtre s'ouvre, et si je clique sur aperçu, en principe ça devrait fonctionner et ça ne fonctionne pas Ah, ou alors c'est un petit peu lent à... oui, donc vous voyez là, ça a été un j'aurais dû attendre un peu on fait interpoler on va peut-être réduire le nombre d'étapes, il y en a peut-être beaucoup, je vais mettre à 20 et je suis aperçu on va attendre un peu Voilà, donc ça fonctionne très bien. On peut maintenant ouais, peut-être augmenter, on va être 30. Donc si vous êtes dans un document avec beaucoup d'objets vectoriels, euh, je vous conseille de faire un nouveau document, de travailler votre texte, et après de l'importer euh, dans le document final. Ça vous permet de gagner du temps. Donc là je ferme tout ça, hop Zut, il ne m'a pas gardé le bougre. Extension, extension précédente. Mm -hmm, voilà. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Il nous a gardé nos deux objets euh, d'origine qu'on peut supprimer. Et nous allons voir comment le réaliser Donc le dernier objet, une petite spirale et nous terminons là-dessus, hop, donc c'est très simple, je crois même que c'est ce qu'il y a de plus simple, donc je clique ici sur ma spirale, je clique, je glisse, Voilà, première spirale réalisée, contour euh, bleu, bleu mais avec un, une épaisseur de 8, Tac. je duplique mon objet, donc CTRL D, je lui fais faire un retournement vertical et horizontal, voilà, je le mets là, je change sa couleur par exemple euh, en rouge je sélectionne, les deux, je sélectionne les deux objets pardon, et je fais euh, extension, gérer à partir du chemin, interpoler, aperçu en direct hein, j'aurais peut-être dû convertir mes, mes chemins, on va voir ce que ça donne ouais. non ça fonctionne très bien voilà appli voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, euh, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.